Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la série de Unity à Godot. Alors on a pu voir dans la vidéo précédente comment on pouvait utiliser les tilemaps. Ici j'ai créé un petit level très basique histoire de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Donc, j'ai rajouté euh, un tile maps. Vous pouvez voir, un hein, décoration, on l'avait déjà fait. Tile maps water, en fait, où j'ai tout simplement utilisé ici les tiles qui étaient fournis dans le kit, euh, qui est ici Kenny Platformer Redux. Et on a euh, bah, pas mal de choses. Donc, euh, voilà, j'ai géré un petit peu ça comme ça. Alors maintenant c'est très bien, mais si on lance notre jeu, bah, on a un petit souci de caméra à ce stade, c'est-à-dire que la caméra ne se déplace pas et c'est ce qu'on va voir ici euh, durant euh, bah, cette session. Alors comment va-t-on faire Alors bien évidemment on va aller au niveau du player et on va lui ajouter un nœud enfant. Ce nœud enfant en fait va être une caméra 2D. Donc on peut voir ici que j'ai un objet caméra 2D et on peut voir que j'ai un petit rectangle qui vient ici se positionner avec mon player qui est au centre. Alors ça, ça va être la caméra qui va suivre le player. Donc en fait pour qu'elle soit activée, parce que par défaut si vous lancez votre scène vous ne verrez aucun changement, vous pouvez voir, euh, c'est qu'il faudra ici tout simplement dire que cette caméra l'a sélectionnée et choisir ici au niveau de current l'activer pour dire ici que ce sera euh, la caméra qui va être activée. Alors si j'ai bien compris euh, dans Godot, on ne peut activer qu'une seule caméra en, à la fois. Donc maintenant, si on active cette caméra, on peut voir que ça défile bien et euh, bah, je peux me balader ici dans mon niveau sans aucun souci. Voilà, j'ai bien ici mes, mes, mes, euh, mes plateformes et je peux, alors ici on peut voir que voilà, j'ai un petit souci au niveau du collider. J'ai dû me planter quelque part, mais ce n'est pas très gênant et dans l'eau, normalement, je passe à travers. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas très méchant à ce stade. On va essayer, voilà. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas très méchant à ce stade, parce qu'on veut maintenant, c'est gérer cette caméra. Parce que là, c'est très bien, mais ce n'est pas terrible au niveau, ici, des, des possibilités qu'elle qu nous offre. Donc, vous pouvez voir, d'ailleurs, que si je me déplace ici euh, à gauche, ben, je vois la fin de mon, mon tiles, enfin de ma map. Et ici, d'ailleurs, j'ai vu que j'ai fait une petite erreur de tiles. Donc, je vais retourner ici très vite parce que c'est pas très grave. On va prendre la tiles correspondante... Qui est qui est qui, est, qui est celle-ci voilà et on va la mettre ici voilà ce sera un peu plus sympathique donc euh, bah, on peut voir que en fait l'idée ce serait de pouvoir bloquer cette caméra comme on le ferait avec Unity alors là c'est complètement différent parce que vous pouvez voir qu'ici on peut utiliser dans les propriétés de la caméra on a ce qu'on appelle les limites vous pouvez voir que par défaut elles sont ici euh, à moins 10 000 et 10 000 pour les right bottom enfin bref euh, et en fait ce seront les limites de la caméra vous pouvez voir ici que en fait ma scène démarre sur l'axe x à 0 donc ça va être le point left on peut voir ici qu'il est à moins 10 mille donc en fait je peux aller très loin vers la gauche or moi je voudrais que le left soit à 0 donc je vais faire ça ensuite euh, le right Bah le right en fait enfin euh, j'ai le top donc le top on va prendre le top donc le top ici on peut voir qu'on est à 0 ici et euh, bah ça me semble pas mal on va dire au niveau du 0 par contre, ici maintenant j'ai le, euh, le right, donc le right je vais aller à droite complètement et on peut voir que ici par rapport à ma règle, je suis à peu près, alors c'est difficile à dire, je pense pas qu'en zoomant on peut peut-être le voir un peu plus, voilà je vais zoomer, zoomer, zoomer, zoomer, voilà, et on va dire qu'on est ici à... Allez, 4850, 75, ça fait, euh, alors que je dis pas de bêtises, ici, c'est pas juste en plus, hein, 50, euh, bon, on va dire que 60, on sera à peu près là, je pense, allez, on va mettre euh, 4865, on verra bien, 4865, et euh, au niveau du bottom, bah, le bottom c'est le bas, et le bas on peut voir que le bas ici il arrive sur cette ligne, donc on va revenir, à... enfin c'est pas tellement nécessaire en même temps, voilà on peut voir que le bas il est ici, on va dézoomer à 650, ici j'ai 600, donc la moitié c'est 625, euh, 25, 25, donc ça fera 30, 35, 40, allez, et on va mettre ici 640. En fait pour vous pouvez voir que j'ai défini maintenant les euh, quatre euh, coins, en fait que la caméra euh, en fait la caméra ne doit pas sortir de cet espace tout simplement. Donc c'est simple, mon espace c'est ici, ici, ici et ici, en définissant les quatre propriétés. Donc normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, vous pouvez voir que maintenant ça ne se déplace plus ici je saute on peut voir que si je saute alors ça ne sort plus donc voilà j'ai fait ici c'est bien beau ce que j'ai fait mais j'ai bloqué à là. donc ici en top c'est 0 or je devrais pouvoir monter par exemple ici à moins 1000 en top donc je vais aller mettre plutôt ici euh, moins 1000 voilà Alors ça va monter très haut mais c'est pas très grave mais vous allez voir que maintenant ma caméra va pouvoir monter jusqu'à moins 1000 et ça vous voyez que déjà on voit une différence vous voyez hop voilà, et ici normalement, si je vais de l'autre côté de ma map, alors je vais sauter, j'espère que je passe, voilà, je sors bien. Alors ça n'empêche pas que ici, regardez, euh, je peux, euh, ben, voilà, j'ai même réussi à tomber et à passer sur mon. à sortir de l'écran. Donc ça c'est une chose qui est assez sympa, euh, mais le problème, c'est que vous n'allez pas définir ça à chaque fois que vous allez euh, bah, créer un level, ce serait assez embêtant. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser du code pour tout simplement déterminer ces limites en fonction de mon time-maps. Alors ce que je vais faire, je vais l'affecter à la caméra. Et en bas, ici je vais créer un nouveau script. Nouveau script. Je vais demander ici. Alors je vais dire je vais l'appeler caméra 2D limits au pluriel. Alors je vais d'abord choisir euh, en C Et ici je vais dire, je vais ajouter limits derrière. Donc voilà, on enregistre, on crée, euh, et donc maintenant Visual Studio devrait s'ouvrir, si je dis pas de bêtises, voilà. Et j'ai bien ici mon script. Alors, comment va-t-on opérer Alors là, ça va être assez intéressant parce qu'on va avoir des choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent être sympas. Donc je vais avoir besoin uniquement du Ready, c'est-à-dire qu'au chargement de la scène, je vais m'occuper de ça. Donc je vais travailler dans le Ready, euh, qui est à peu près l'équivalent du Start avec Unity. Et ici, je vais devoir récupérer, en fait, deux choses. Le TileMaps, dans un premier temps, donc je vais déclarer une variable de TileMaps, que je vais appeler euh, TileMaps euh, tile Platforms, par exemple, parce que c'est lui qui va déterminer mes limites. Et pour aller affecter, en fait, aller chercher cet objet, je vais devoir utiliser une méthode qui s'appelle GetNode, pour aller chercher un nœud. Alors, c'est un peu comme un Gap Component quand on utilise Unity, mais ça s'utilise un peu différemment. En fait, ici, je vais devoir, sous forme de chaîne de caractère, indiquer euh, tout simplement euh, le chemin de ma plateforme. Parce que ici, rappelez-vous, euh, je suis sur cet objet. Or, moi, je dois aller dans l'objet qui est en dessous. C'est-à-dire que ici vous pouvez voir que je ne suis pas dans le même nœud du tout. J'ai le nœud principal qui est notre prototype. J'ai ici mon nœud player et je suis ici. Donc moi, je dois aller en fait dans TimeMap et récupérer TimeMap Platformer. Donc je vais devoir repasser par le root, c'est-à-dire par l'arbre la, racine. Ensuite, prendre ce nœud. Ensuite, prendre ce nœud. Et ensuite, celui-ci qui va être le TimeMap. Parce qu'ici, j'ai un composant time map. Donc pour faire ça, bah, on va tout simplement ici dire get node. On va passer le chemin. Donc on va commencer par un, un slash, comme ça un anti-slash. On va indiquer le root. Ça, c'est deux conventions pour revenir à la racine. Et ensuite, on va indiquer node prototype, qui est le nom de mon prototype. Alors, faut pas faire d'erreur, hein, évidemment, euh, au niveau de la casse. Ensuite, je vais dans le tile maps au pluriel. Et ensuite, je vais dans tile plateforme il me semble. Alors, ce que je peux faire, c'est faire un double clic, copier et coller. Comme ça, je suis sûr de pas faire d'erreur euh, à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, comme j'utilise ici un tile maps, une, un type tile map je vais faire as. Time map. Voilà, donc là j'ai récupéré en fait mon time map. Alors, ensuite euh, je vais avoir besoin aussi du nœud. Alors, pourquoi j'aurais besoin du nœud Parce que ici, euh, ce nœud, rappelez-vous, on lui modifie ici euh, son scale et ça, on va devoir en tenir compte. Alors, plutôt que de le mettre en dur, on va aller récupérer de nouveau ça. Donc, c'est un nœud, un nœud. Donc, node 2D, je vais l'appeler node en minuscule et je vais dire que c'est égal à quoi À bah, get node de nouveau. Je vais indiquer euh, le chemin qui est root euh, de nouveau node prototype. To type, je ne fais pas d'erreur, voilà. Et euh, ensuite euh, Time Maps. Alors, alors c'est étonnant, hein, vous allez dire, parce que je l'appelle time maps, Time maps, pardon. Euh, mais c'est un nœud. Donc je vais faire ici as node2d. Alors pourquoi c'est un nœud Rappelez-vous, si on retourne dans, dans notre ici dans notre projet, le TileMap c'est à la base vous pouvez voir un nœud. En fait, je l'ai renommé en TimeMaps. donc voilà, c'est important de, de, de bien mettre les choses. Donc euh, une fois que ça s'est fait, maintenant on va devoir récupérer les la, la maps limite qui est un euh, Rect2. Alors en fait, on va euh, utiliser getUseRect pour récupérer en fait les informations de notre de notre time maps en fait euh, donc on va dire on va créer une variable de type rect 2 alors ça c'est nouveau on les connaît pas dans unity mais on voilà. on va l'appeler ici maps underscore limits par exemple euh, et on va dire que c'est égal à donc on va aller chercher le time maps Platform. Point, et là on va aller chercher get used euh, rect et euh, évidemment cette méthode va me renvoyer ici sous forme de rect euh, et d'ailleurs on pourrait le voir on va tout simplement faire un gd.print voilà de euh, maps limit. Voilà. Ce qui nous permettra de voir un petit peu à quoi ça correspond. Voilà. Donc je lance ici mon jeu. Évidemment, rien ne se passera. Si j'ai fait une erreur, bah, le débogueur ici va me le dire. Sinon, vous pouvez voir que j'ai ici 007610. Donc en fait, euh, c'est le nombre de tiles que j'ai. Euh, on peut voir ici que ça va être les coordonnées en fait du, du, du nombre de tailles donc ça démarre à 0,0 0. alors comme on regarde ici 0 est là 0,0 c'est la première et en fait si j'avance j'ai le nombre de tailles ici qui doit être de 76 sur 10 donc j'en ai 76 et 10 en hauteur alors je ne vais pas les compter mais c'est bien ça donc euh, ici maintenant qu'on a ça on aura aussi besoin euh, de la taille de nos cellules donc pour ça on va utiliser un vecteur 2 vecteur 2 et on va utiliser map underscore euh, cell size voilà et on va dire que c'est égal à taille maps platforms et on va aller chercher cell size tout simplement donc, cell size ici donc maintenant si je fais une sortie console de cell size on va pouvoir observer que je devrais avoir la taille de mes cellules qui est ici de 128 par 128 alors attention c'est là où je vous dis que c'est important d'utiliser TileMaps, parce qu'elles ont beau faire 128 par 128, ici on a fait un scale de 0,5, c'est-à-dire qu'on a réduit de moitié. Donc en réel, ils font 64 par 64, ici. Parce que je vais devoir maintenant faire un calcul, de manière à multiplier en fait le nombre, la longueur de... J'ai le nombre de tiles en longueur, mais pour avoir ça en pixels, je vais devoir le multiplier par sa taille. Alors je pense que vous avez compris, si je suis là, par exemple ici... Euh, J'ai la première tiles et ici on a dit qu'on en avait 76 en longueur. Donc si je fais 76, moi, bah, en pixels, 76, ça ne veut rien dire. Je dois faire 76 que multiplie la, la, la largeur d'une tile. En plus là, elles sont carrés donc ça pose pas un problème. Mais en fait, je dois prendre sa largeur. Donc ça va faire en pixels 76 x 128. Mais dans mon cas, ça devrait être divisé par le scale. Donc en réel ça fait 160 je ne sais plus combien j'ai dit, euh, enfin le nombre en longueur, 76 ou 72, que multiplie 128. Et là j'aurai le nombre en pixels, sauf que je vais encore devoir diviser ça par deux pour être en réel ici. Alors que euh, bah, je vais utiliser tout simplement le scale, je vais le multiplier par le scale tout simplement, je suis à 0,5, bah voilà. J'espère que vous avez compris. Euh, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est définir. On est sur la caméra, on peut voir qu'on étend ici, on dépend de la caméra 2D. Donc je n'ai pas besoin de nommer l'objet. Je vais aller chercher sa propriété, limite. Euh, limite, euh, limit, pardon, avec un lm, limite. Euh, limit, euh, voilà, limit left. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire ce que je vous ai dit. Alors, je vais devoir, tout simplement pour définir la li limite, euh, prendre la, ce qu'on appelle la Maps, limite. voilà, Point Position point X alors ça va me donner tout simplement la euh, position en X de départ de ma map donc je vais multiplier ça par euh, map cell size point X de nouveau euh, donc ici pour avoir euh, ici la, la, la largeur sur X et euh, maintenant, je dois multiplier ça par mon node scale. Alors attention, le problème déjà, c'est qu'on peut voir si je fais ça, j'ai déjà une erreur. Pourquoi Parce qu'on me dit ici que, en fait, impossible de convertir implicitement un, un float en int. Alors du coup, on va devoir le caster. Ça s'embêtant embêtant par rapport à Unity, ça c'est vrai que ici, vous pouvez voir que euh, limite left, enfin attend un temps float, donc ici attend euh, un temps à int et moi euh, j'ai un float, donc je vais devoir le caster, il n'y a pas de problème. Bon, pas de problème, on sait faire ça, C C, on fait un convert.toint32 et on met entre parenthèses qu'on veut convertir. Alors attention, si je fais ça, c'est bien beau, mais ça va pas fonctionner. Parce que là, j'ai j'ai ma, ma limite, mais je dois aussi multiplier ça. En fait, diviser ça par 2 Parce qu'encore une fois, mes tailles sont 128 et moi, je les ai réduits avec un scale de 0.5. Je devrais faire diviser par deux. Or, moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais multiplier ça par le nœud qu'on a récupéré. Et on va aller chercher son scale.x ce qui nous permettra de, de multiplier ça par 0,5, ce qui vient même que diviser par 2. Comme ça, si on modifie le scale dynamiquement, il bah, n'y a pas de souci. Euh, donc, ça, c'est fait. Alors, j'ai une erreur parce qu'ici, euh, attention, on va devoir mettre des parenthèses. Donc, le calcul que je vais devoir ici faire, euh, c'est comme ça. C'est-à-dire que ici, je dois d'abord faire ça et je multiplie par ça. Et le tout est converti en int 32 Donc, maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais devoir faire ça pour euh, la droite les quatre limites en fait de mon écran et ça va être assez simple en fait ici on va mettre un limit right maintenant et on va dire euh, que c'est donc toujours euh, map limit mais ici attention on va prendre le départ mais la fin ça va être donc end alors faut le savoir hein, mais c'est comme ça n.x que multiplie toujours par la size et ici c'est toujours pareil pour euh, ici limite top et ben on va faire un map limit position maintenant y et le cell size y et évidemment ici on va le multiplier par y mais comme les deux sont pareils ça n'aurait aucune incidence pour la limite button bah, et c'est pareil pour le bas on fait hop donc ici ça va être end la fin euh, ici de nouveau y et ici y voilà et là j'ai ce qu'il faut en théorie alors euh, on va regarder déjà ce qui se passe maintenant Alors on pourrait faire une sortie console parce que en fait, l'inconvénient par contre par rapport à Unity, c'est que vous voyez ici, vous lancez une version compilée de votre jeu, or, bah, j'ai aucune info dans l'inspecteur, ça c'est assez embêtant alors là on peut voir que euh, je suis ici plutôt bon mais euh, je suis au centre voilà, donc euh, c'est, alors ce qu'on va vérifier déjà c'est si à gauche et à droite ça fonctionne donc on peut voir que là je sors plus, c'est parfait voilà, alors pour être sûr hein, parce que ici vous pouvez aussi en douter c'est qu'au niveau de la caméra limite, ici je vais faire un reset, voilà, pour remettre comme au départ vous pouvez voir qu'elle est ici donc si je fais ça, voilà, on peut voir que ça sort plus de l'autre côté. Ici, hop, hop, je saute. Alors là, on peut voir qu'en Y, ah oui, en Y, on a un petit souci parce qu'on bloque là. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire pour gérer ça, de toute façon, on va devoir le faire. Donc on va aller au niveau du Time Map Collider. Parce qu'ici, ça prend ici ce point-là. Or, moi, je veux pas qu'ici ce soit sur le haut de l'écran. Ce que je vais faire, je vais rajouter ici tout simplement une brique pleine voilà euh, ici peu importe et je vais monter ça merde pardon euh, pardon ça va me permettre de définir la hauteur de mon écran et je vais faire ça aussi de l'autre côté alors je vais peut-être réduire pour arriver sur la même taille alors j'ai peut-être été un peu fort là mais c'est pas grave on verra bien ce que ça donne euh, ici est ce que je suis sur la bonne euh, voilà donc maintenant ce qui va se passer c'est que ma limite vous voyez, elle va être meilleure, parce que du coup, ça aura pris en compte ces tailles. Vous voyez que maintenant, je peux sauter au-dessus. voilà. Et si j'arrive ici, alors là, je vais devoir passer là, hop, voilà, j'ai bien ici la sortie, comme vous pouvez voir. Alors ça, c'est sympa, mais... Euh, ici, je suis mort. C'est sympa, je... mais euh, en fait, ce qu'on voudrait déjà, c'est que ce ne soit pas écrit, tout ça. Donc en fait, on voudrait que la limite en fait, ne tienne pas compte de ça. Parce que l'avantage, c'est que je ne vais pas pouvoir sauter en bonne de mon, mon level, et... mais l'inconvénient, c'est que ça ne doit pas être vu. Donc pour ça, on va retourner au niveau du script. Et ici, on va redéfinir en fait, tout simplement pour faire simple, limite left. On va dire que c'est plus égal. Et là, on va rajouter en fait tout simplement map euh, cell size.x que multiplie notre scale de nouveau pour euh, scale x, pardon. Pour, alors encore une fois, très simple. En fait, je viens ajouter à la limite gauche. Donc la limite gauche est ici. Je lui dis en fait que cette limite doit être. Je la redéfinis en disant qu'en fait, elle doit revenir une largeur euh, avant. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre ici, mais je vais prendre juste derrière cette taille. Et je vais faire la même chose pour celle du fond, mais là, la différence, c'est qu'en euh, étant ici, je vais devoir ici euh, la soustraire, parce que ma limite est là et je veux que ce soit une case avant. Donc, je vais faire ici ça, mais le problème, vous pouvez voir que ça râle. Bah, encore une fois, c'est notre histoire de, euh, de conversion, de ce cast. Donc, on va faire un convert.toInt32. Voilà, et ça, ça va fonctionner. Voilà. Alors maintenant, bah, on va faire la même chose pour de l'autre côté, parce que là, on en a besoin aussi. Donc on va dire que moins égal. Euh, et ici, donc, ça va être euh, bah, le même calcul. En fait, Ouais, je suis en train de réfléchir, c'est la taille de... Ouais, c'est le même calcul. Alors j'aurais pu euh, grouper ça, mais ce pas très grave. Donc si maintenant, on relance notre même jeu, on devrait pouvoir observer que ça fonctionne bien. Alors par contre, euh, je suis surpris, au niveau du top, j'ai quelque chose qui ne va pas. Alors est-ce que j'ai fait une erreur quelque part Non. Euh, enfin du bottom, j'ai l'impression que j'ai un petit souci. Euh, pourquoi Alors ce qu'on va faire déjà, on va placer la caméra comme il se doit, on va avancer. Voilà, et on va la placer au niveau ici euh, du player, on va la déplacer voilà, pour la mettre plutôt euh, comme ça. Voilà. On va, on va déjà voir ce que ça donne. Euh, hop. Voilà. Et ici, non, ça fonctionne bien. En fait, c'est le problème, c'est le placement de caméra. Donc ici, ce que je vais faire, je vais la descendre. En fait, je veux que ça affiche ça. Voilà. Donc ici, normalement, on devrait être bon. Je vérifie. Hop, ça fonctionne. Très bien. Alors, attends, ça fonctionne. Non, je viens de le voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Oups, là, là, là, là, Alors... Est-ce que c'est dû à ça On va vérifier, mais je ne pense pas. Alors... Ah, j'ai pas enregistré mon script, je crois, tout simplement. Euh, alors, vous voyez, on fait des petites erreurs. Hop, ici, CTRL S, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, hop, on teste. Alors, non, bah, j'ai fait une bêtise. Et de l'autre côté, est-ce que j'ai le même problème Hop, hop, hop, hop. J'ai le même problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Regardons ça. Alors, limit left plus égal converting 32, map 16 ax fois notre scaling. Non, non, pour moi c'est bon. Euh, alors là, je ne comprends pas. Erreur bête, j'ai oublié ici de renommer. En fait, je, pour ça que ça marche pas. En fait, j'utilisais euh, limit left à chaque fois. Donc, j'enregistre, je retourne dans le jeu et normalement, ça devrait fonctionner. Vous voyez qu'on fait des erreurs. Voilà donc là vous pouvez voir que je peux plus sortir de mon écran à gauche c'est parfait ça fonctionne et ici voilà je saute hop hop hop et voilà et ici j'ai exactement le même comportement donc c'est parfait Vous pouvez voir que c'est assez sympathique et assez simple à faire alors maintenant que c'est fait on peut encore améliorer les choses regardez ici au niveau de ma caméra je peux euh, déjà utiliser ce qu'ils appellent le smooth. Alors, vous allez voir que, en fait, si j'active et que si je prends le smoothing, j'active de nouveau et je vais mettre ici une valeur de 10. Ça va me permettre, en fait, de smoother les déplacements de la caméra. Regardez, je pense que ça va se voir, surtout là, on avait un à-coup. On peut voir que là, j'ai un effet smooth, en fait, qui est un peu plus sympa. J'ai plus dà coup Donc ça, c'est assez sympa. Vous euh, voyez qu'on peut euh, vraiment gérer les choses assez facilement avec cette caméra. Alors, ensuite, euh, ce qu'on peut faire aussi, parce que là, vous pouvez voir, ce qui ne me plaît pas beaucoup, c'est que mon personnage, en fait, euh, il saute et, euh, vous voyez, là, il n'y aurait pas lieu de, de plus voir le sol, en fait. Il voudrais qu'il saute juste quand il sort de l'écran, ici. Euh. Donc, pour ça, on va pouvoir utiliser ici ce qu'on appelle le « Drag margin. Alors, vous pouvez aussi dans l'éditeur ici, vous voyez, activer les draw limits. Alors, bon, là, nous, elles sont énormes, donc on ne va pas les voir. Par contre, le alors, draw screen, c'est tout simplement pour voir votre caméra, Elle est à peu près positionnée sur l'ancienne, enfin celle de départ. Et ici, le drag, alors je vais agrandir parce qu'à chaque fois, ça c'est aussi un inconvénient. Drag, drag, margin, j'active. Et on peut voir que j'ai ce petit carré. En fait, ça veut dire que ma caméra va suivre ici mon player quand il quand il sort en fait de cette partie. Alors je vous explique. Euh, pour l'activer, attention, il faudra ici aller dans les propriétés de la caméra euh, qui est « Drag margin Horizontal et Vertical ». Alors nous, ce on, bah on va cocher les deux dans un premier temps. Évidemment, ça va marcher pour l'horizontale et la verticale. Donc ce que je vais faire, je vais modifier par exemple ici euh, le « Left ». On va le mettre beaucoup plus loin. Et le right aussi vous allez voir la différence c'est que maintenant mon personnage en fait va euh, voyez que là euh, ici il faut que je sorte en fait de là pour pouvoir avancer donc c'est assez embêtant parce que du coup j'arrive au bord de l'écran voyez que ça c'est assez intéressant parce que ça va définir en fait quand la caméra doit bouger donc évidemment c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux on peut laisser 02 euh, si on veut être un peu plus pointilleux moi je dirais 03 pourrait être sympa et 03 à droite voilà alors, par contre, pour le haut et le bas, ça va être intéressant. Ça va gérer notre problème de suivi de caméra au niveau du Alors, si, par exemple, ici, je lui dis en top, tu vas jusqu'en haut. Que, mais par contre, en bottom, on va dire que c'est ici. Alors, je ne peux pas aller en dessous de zéro. Vous voyez, c'est sur cette partie haute de la caméra. Alors, on va tester. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne On peut voir que maintenant, je ne sors plus et donc ça fonctionne. Par contre, dès que je vais sortir, vous voyez, ça remonte. Donc, c'est parfait. J'ai ici le comportement que je veux. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut jouer avec les, les propriétés assez facilement. Et euh, bah, on a ici géré euh, notre niveau. On peut voir qu'on a créé ici un level, en fait un, un tiles map qui maintenant avec la caméra, la caméra suit notre personnage, c'est assez simple à faire. Alors, alors ce qui est déroutant avec euh, Godot, euh, c'est qu'ici effectivement... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il faut utiliser la console. C'est vrai que dans Unity, on a l'habitude d'aller dans l'inspecteur et on voit tout en temps réel. Alors, soit je suis passé à côté de quelque chose, mais il ne me semble pas que ce soit possible. Euh, alors, si jamais je me trompe, euh, n'hésitez pas à me le dire. Mais euh, c'est vrai que la, la, la, le problème, c'est qu'en fait, à part la console, on ne peut pas vérifier. Il faudra sortir des valeurs dans la console pour vérifier euh, les valeurs ici qu'on a l'habitude de vérifier avec Unity. Mais par contre, la caméra, c'est quand même bien fichu, parce que cette caméra, vous pouvez voir qu'avec un simple script, on définit les limites et on n'est même pas obligé. C'est-à-dire je pourrais très bien définir mes limites ici euh, à chaque niveau et euh, bah, jouer avec ces paramètres pour avoir une caméra qui suit euh, correctement le player, je dirais sans script. Là, j'utilise les limites quand même parce que, regardez ce qui se passe maintenant, imaginons que tout d'un coup, euh, j'avance mon level. Alors, bah, tiens, bah justement, on peut le faire pour que vous compreniez bien. Bon, plutôt que de le faire à droite on va le faire à gauche je vais ici mettre tout simplement ça mais ça sert à rien hein, mais c'est pour vous montrer que maintenant ma limite en fait va être poussée dynamiquement alors là, je ne peux plus aller plus loin mais on peut voir que ça va aller jusqu'au bout donc ça c'est assez intéressant parce que imaginons ici que je fais ça, voilà pour passer. Euh, ici je vais mettre un petit t comme ça, voilà. Regardez, dynamiquement en fait mes limites ont été bougées, je ne dois pas les redéfinir à chaque fois. Alors ça c'est vraiment le gros intérêt d'utiliser le script, mais évidemment ça je vous apprends rien, vous utilisez Unity, vous pouvez voir que vous savez ce que c'est. Donc vous voyez que je suis bloqué là parce qu'ici j'ai mon petit t, euh, que j'ai fait ça pour pas qu'il pas qu soit vu. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, euh, c'est vrai que ça c'est bien fichu. Euh, enfin, je trouve ça pas mal donc pour le moment encore plutôt bien on avance dans notre petit platformer, on peut voir que maintenant on a géré la caméra du personnage commence à avoir un platformer qui commence à être un vrai platformer on a créé notre personnage on bouge, on fait on peut voir que ça fonctionne bien ça répond bien, on a réglé notre caméra avec quelques clics, on a fait juste un petit script et on a créé ici un time maps donc on va aller encore un peu plus loin dans la prochaine vidéo on va s'intéresser à pas mal de choses ici j'ai encore pas mal de choses à voir, comme vous pouvez voir ici je passe à travers, a il y plein de choses à voir mais en tout cas ça prend forme et vous pouvez voir que bah, vis-à-vis d'unity on n'est pas trop dépaysé euh, le time maps bon euh, je vais pas je, je pas mal je veux dire que ça a des avantages et des inconvénients mais on n'est pas trop choqué la gestion de la caméra c'est quand même bien fichu j'avoue que ici en cherchant un petit peu on définit un script pour les limites mais hormis ça on en a même pas besoin on a à la main les propriétés sont assez sympas alors vous avez d'autres pro propriétés pardon au niveau de la caméra mais celles ci sont celles qui sont vraiment utiles quand vous voulez faire un jeu parce que bah, vous pouvez adapter le comportement à n'importe quel type de jeu donc ça c'est assez intéressant imaginons qu'on soit dans un jeu top down bah ça fonctionnerait aussi de la même manière ce sera assez simple à gérer donc ça c'est encore un bon point je dirais pour pour godot euh, voilà donc voilà qui vient clore bah, cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour euh, m'inciter à continuer à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait il ya des vidéos godot il ya des vidéos essentiellement sur unity vous allez être prévenu comme ça vous allez rien rater euh, il y en aura une paire pendant les vacances en fait il y aura des séries et autres donc n'hésitez pas euh, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.